Chers traders et investisseurs Mercredi 10 juillet Bonjour Eh bien non, les marchés américains hier en clôture n'ont pas amplifié leur baisse d'avant-hier et ont même clôturé en légère hausse Le Nasdaq a même fait que monter de la première minute à la clôture et réalisé un mouvement de croissance, de hausse d'environ 1% au total. Donc nous sommes revenus au point de départ, et du coup euh, les marchés européens réagissent très peu ce matin. En fait tous les marchés sont en attente du discours du président Powell, président de la réserve fédérale, qui aura lieu à 16h heure française. Alors cela va-t-il changer la donne Rien n'est moins sûr. Mais attendons et voyons. En fait, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil pour le moment. A noter que les premiers résultats des sociétés américaines arrivent. Les tout premiers qui sont arrivés sont plutôt bons. Voyons si les autres, en particulier les bancaires, vont suivre. Pour notre part, ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, ayant généré deux médailles. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une très bonne journée et à demain.